Et l'idée de savoir ce que ça vaut le coup euh, d'avoir des enfants quand on sait que le monde va s'effondrer, c'est une question que je ne comprends pas, je crois évidemment que ça... Enfin, en fait, je ne dis pas qu'il vaut mieux avoir des enfants pour être heureux dans la vie, mais pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants, y renoncer, je trouve que c'est une pulsion tellement mortifère que ça ne peut pas être de cette pulsion mortifère que peut surgir le monde d'après. Et donc, euh, en fait, avoir des enfants, ce souhait, ce, ce désir d'avoir des enfants, de prolonger la vie, eh ben c'est justement sur cette pulsion-là qu'il faut construire le monde d'après. C'est sur, ces, ces sur cette énergie-là, quoi. Donc, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, les enfants, c'est évidemment la, je sais pas, <rire> le, le désir le plus fort qu'il qui, qui faudrait cultiver, qu'on qu en ait soi-même ou pas. Alors, si je devais résumer à la hache, bon, j'aime pas les oppositions binaires, mais pour moi, la question, c'est pas tant... Euh, quel monde on laisse à nos enfants plutôt qu'à quels enfants on laisse le monde. Et donc, c'est ce qui me fait, euh, comment dire, même euh, trouver prioritaire presque la manière qu'on a de se comporter avec l'enfance plutôt que la manière qu'on a de se comporter avec la terre, quoi. C est, c est, tout, tout ça est très lié, je ne sers surtout pas les opposer, mais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental ici, quoi. Et donc, à la limite, si on pense que les enfants seront trop malheureux dans le monde d'après, libre à eux de se suicider. Voilà. Et. Euh, parce que si on devait se dire à rebours, c'est pour ça que je pense que je le dis de manière très maladroite, <rire> si on se devait se dire à rebours, nous-mêmes, le monde est-il suffisamment chouette aujourd'hui pour avoir envie d'y vivre Je pense que si nos parents s'étaient posé la question, à plusieurs endroits, ils auraient pu trouver ce monde tout à fait insupportable. Comme nous, on peut trouver insupportable le monde dans lequel mes enfants vont grandir d'ici 20 ans. Et dans ce cas-là, la Seconde Guerre mondiale, et puis avant la Première Guerre mondiale, et puis avant euh, les croisades, et puis, enfin euh, je vais dire, ça fait un bout de temps que le monde est violent et qu'on se demande si euh, c'est ce vraiment une bonne idée de vivre dans ce monde-là. Mmh. La question est intéressante, y répondre par la négative est totalement aberrant pour moi. Quoi. Mmh. Donc euh, je ne sais pas comment dire. J'ai toujours voulu avoir des enfants, et euh, la prise de conscience de l'effondrement n'a pas du tout bousculé cette... ça. Quoi. Pas du tout. Je J'ai jamais imaginé ce lien, et souvent on me pose la question. Mmh. Jusqu'à ce que maintenant je décide de commencer mes conférences gesticulées en précisant que j'ai des enfants, et en disant que justement je cherche pas du tout à propager une pulsion mortifère ou, mais au contraire à se demander comment cultiver la pulsion de vie dans un monde en effondrement quoi c'est bien pour s'accrocher à ça c'est bien ça la question quoi ce qui différencie peut-être aussi des positions comme la mienne ou je sais pas quoi de prophète de l'apocalypse ou de se délecter de la souffrance ou de voir une chance de rédemption je veux pas du tout de la rédemption je veux la vie. Ça ah va, bah Yori, t'as des questions ou tu veux écouter C'est les 23 minutes, <rire> on est dans le jeu, oui. faire gaffe que ça coupe pas. Mais euh... en fait, d'ailleurs, si des enfants, on a... ne on veut pas en faire, parce qu'on n'a pas envie de vivre dans le monde dans lequel. dans le monde où on pense qu'ils va être après, bah, dans ce cas-là, il ne faut pas, pas faire des enfants, il faut essayer de le changer, parce que... Ouais. Il faudrait tu viennes être toi aussi. être <rire> tardivés, en fait. Pas, pas, pas, pas... <rire> <rire> <rire> <rire> ce sera pour le prochain rendez-vous. <rire> Ah, je vous présente Thierry <rire>